Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exercice nuancier RVB que vous allez réaliser en Objectif C et avec euh, donc Storyboard toujours en mode dit Kindergarten. Les objectifs de l'exercice sont toujours de jouer avec les mécanismes d'interactivité sous iOS. Vous allez être amené à les traiter tantôt en outlet, tantôt en action, en particulier en athlète pour pouvoir accéder à de l'information depuis le mécanisme. C'est un petit peu différent que l'autre exercice et puis en action quand il y a des traitements qui sont associés. Vous allez devoir jouer avec des boutons particularisés donc ça c'est un peu rigolo. On ne va pas les particulariser comme je vous ai montré dans une séquence précédente mais on va les particulariser quand même. Et puis euh, vous allez traiter une interface complète avec Storyboard. On va s'en cotonner au petit terminal mais on va gérer de manière différentielle les terminaux et les orientations. En particulier euh, vous allez euh, avoir des présentations différentes en fonction de la position. Euh, du terminal. Moi je l'ai fait sur petit terminal, vous pouvez le faire sur grand aussi en fonction de ce que vous avez. Vous allez écrire de l'objectif C dans les méthodes un peu plus et toujours comme d'habitude sans arc donc il faut faire le dialogue etc etc. Là aussi euh, il s'agit d'applications entre guillemets sérieuse en ce sens qu'il en existe d'assez voisines dans l'App Store qui font des trucs un peu similaires. Bon peut-être plus léché, plus affiné parce que euh, ça n'est pas un simple exercice, mais on est dans ce goût là. D'ailleurs, je, je, je, je me suis amusé à, à chercher nuancier dans l'App Store et vous voyez qu'il y en a un certain nombre et encore là, j'ai coupé, mais euh, il y en a encore derrière. Petite démonstration de l'application. Donc je la lance et ici, vous voyez que je peux. Alors, première chose, c'est que lorsque euh, je suis en mode web, eh bien, euh, je ne progresse que par pas de 10%. Tandis que euh, lorsque j'ai désactivé le mode web, je peux avoir beaucoup plus de latitude. Lorsque je fais mémoriser, ça en pile, Et puis, évidemment, euh, je perds le dernier. Et si je tape, par exemple, sur le pénultième, eh bien, il est restauré. Et sur le précédent, il est restauré. Si je tape sur R à Z tout disparaît et puis si je tape sur web bien vous voyez que les valeurs sont positionnées aux 10 les plus proches. Bien évidemment mon application fonctionne dans les deux orientations et vous observez que la présentation sur la deuxième orientation n'a rien à voir avec la première. C'est logique si je mets tout en hauteur j'aurai un problème et bien évidemment ça marche de manière rigoureusement identique. Je peux restaurer les couleurs, je peux faire une remise à zéro et je peux mémoriser ma couleur comme je le veux. Voilà. Ben finalement, c'est assez simple. Quel mécanisme allez-vous utiliser ben, Des UI button, des UI label, des UI switches, des UI slider, un UI view. Et en particulier, c'est comme ça que vous allez afficher la couleur principale en jouant sur le fond de la UAview, plus bien évidemment du code. Formatage de NSString et puis gestion des couleurs, des fonds, des éléments dont vous allez changer la couleur de fond. Encore une fois, vous avez pas mal de choses pour vous éclater, en particulier si vous êtes légèrement geek sur les bords. Alors là, il y a une ruse de Sioux. Vous avez observé dans mon application que lorsque je tape ici ou ici, eh bien, je restaure la couleur qui a été sauvegardée dans la petite pile à deux éléments que je gère euh, au niveau de la couleur actuelle et bien évidemment, je remets à jour euh, les sliders et tout euh, comme il faut. Alors en fait, ça c'est une vue puisque je ne peux pas taper dessus. Mais ça, et ça c'est la grosse ruse, ce sont des boutons custom sans aucun texte sans rien dont j'ai changé, j'ai enfin, défini la largeur et la hauteur et qui en fait sont tout simplement utilisés pour leur couleur de fond. Mais quand du coup je vais taper dessus eh bien je vais pouvoir les associer à une action. Alors cette ruse là elle est nécessaire parce que je suis sous storyboard mais en fait sinon je pourrais associer une action directement à une vue mais ça on le verra de manière programmatique et peut-être même qu'on peut le faire sous storyboard mais je n'ai pas été poussé jusque là. Bref, vous avez de quoi vous amuser, vous pouvez enrichir l'exercice si cela vous chante et en particulier me communiquer vos améliorations si vous pensez qu'elles sont intéressantes, au pire je les verrai. Et vous avez les ressources, icônes, etc. qui sont sur la page compagnon de cette séquence. Je vous remercie de votre attention, à bientôt